La bête de l'événement est là. Et elle arrive. Je soir, le plus tard se dans le quartier silencieux. Car là je remercie Dieu, car je n'ai pas contentieux Ouais tu vas m'écouter, sachant que t'es un gros vicieux Apprends juste à t'exprimer avant de te prendre pour Dieu Nos ennemis sont coriaces, ils s'accrochent toute sa voiture J'avance toujours calmement, je ne vois rien de dangereux Même une ne passera pas à la médiocrité chez eux Tu peux être professionnel, ou même une grosse amelle Tu n'échapperas jamais à la justice de l'éternel Arrête petit petits limites tu n'es pas musicien, moi déesse moi sur une guitare et tout le monde sait que t'es plus rien. Malitas bah, de platasse, contre les pangolins, pour la peau du système oh, au ouais, roi et mange tous dans sa main. S'ils dérangeaient vraiment, ils seraient tous Shadow Banning. Ils ont préféré une autre route, celle de porter le string. Artistes en fin de carrière appellent à voter dictateur Ne parle jamais du bien commun et pensent qu'à faire leur beurre Dites moi la révolution, disons mettre une en profondeur l Histoire c'est pisse répétita, tu devrais la prendre par cœur La fin des partis politiques telle le chaos des empereurs Argument diplomatomie même, le verbe est toujours vainqueur et tu vas bien fermer ta gueule car ici c'est moi qui te l'heure